Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel qui va vous permettre de déplacer un personnage en 2D sur une grille. Alors c'est un déplacement par mouvement de grille, on sait déjà déplacer un personnage de façon classique, mais dans le cadre d'un jeu 2D, vous pouvez voir, et c'est vraiment un système qui est encore utilisé quand on va programmer des jeux un peu style ancien, où on voudra se déplacer sur des tiles sur des cases et euh, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de déplacer euh, le joueur une unité par une unité en fait dans chaque case de manière en fait à ce qu'il tombe exactement sur une taille si vous faites un déplacement classique avec Unity, vous risquez bah, de déplacer euh, très, de, de façon avec des marches très petites, avec un pas très petit. Et en fait, ce qu'on voudrait, nous, dans ces cas-là, dans ces jeux-là, c'est tout simplement se déplacer de une unité en une unité, que ce soit vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Et euh, bah, ça, ça permet de gérer le jeu beaucoup plus facilement. Et notamment, par exemple, si on prend le système du jeu Pac-Man ou encore le jeu, le jeu Runner, enfin il y en a plein comme ça. Ça nous permettra de nous déplacer euh, d'une unité à chaque fois sur les tiles et par exemple tomber en plein en face d'une échelle ou de n'importe quoi d'autre, ce qui facilite grandement euh, bah, le développement du jeu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on mette ça en place tout de suite et je vous montre comment. Nous voilà dans un projet Unity totalement vierge et on va commencer par créer notre grille très rapidement. Donc pas de secret, j'ai ici euh, deux tiles que j'ai créé moi-même, un petit, un petit carré blanc tout simplement et un player qui va être un rond. Donc on va ajouter notre tilemaps très rapidement rectangulaire. On va ici cliquer pour ajouter une palette. On va créer une palette qu'on va nommer euh, palette euh, palette 1, voilà, palette 1, peu importe. Je la crée, je la stocke ici dans un dossier euh, que je vais appeler palette de nouveau. Et je la sélectionne. Donc maintenant, je vais glisser ma taille ici, qui va être ma seule et unique taille. Donc je vais la ranger dans le même dossier. Donc j'ai ici ma tiles, je vais sélectionner l'outil global ici pour euh, créer bah, tout simplement euh, mon quadrillage, ma grille on va dire qui va servir ici de référence. Donc maintenant j'ai plus besoin de mes tiles, je vais ajouter ici mon player au centre de la scène. Donc on peut voir qu'il est bien ici. Alors j'ai créé pour le coup un script tout à fait classique, donc je vais l'affecter ici à mon player donc on va euh, regarder ce qui se passe au niveau de ce script donc alors je l'affecte s'il veut, voilà et euh, j'ai ici une speed, je vais la monter par exemple à 2 et on va l'éditer ensemble pour voir comment ça se passe, donc c'est très simple un script classique avec une public flotte ici qui va être la vitesse de déplacement, je récupère euh, sur x l'input get axis row qui va renvoyer 0, 1 ou moins 1 en fonction de la direction de, de, de, de ma touche et euh, je fais la même chose sur y, je fais un transform position je lui ajoute un nouveau vecteur 3 en correspondance ici avec x, y et 0 pour l'axe z que je multiplie par speed par time. Point delta time. Et donc, si on lance maintenant notre scène, on va pouvoir observer que ça va fonctionner. Mais le souci qui se passe, c'est que vous pouvez voir que je ne suis pas, en fait, automatiquement dans les grilles. Alors ici, comme de toute façon, je démarre à zéro. En fait, à chaque fois que j'avance, je devrais me retrouver ici sur un point différent ou tout à fait au centre de la grille. En fait, si je veux me placer au centre de la grille, je vais prendre mon player et je vais tout simplement ici venir positionner au centre d'un point. Et là, on peut voir que bah, je n'ai pas du tout l'effet escompté. C'est l'effet classique qu'on a avec Unity. C'est-à-dire qu'on peut ici déplacer notre player, mais on peut voir qu'il n'est pas du tout dans, les, dans, la, dans, dans les, les, les tiles. en fait. Et moi, c'est ce que je voudrais. Donc, on va voir comment on peut opérer en faisant ici un nouveau script. Donc, on va supprimer ce script et on va euh, créer un nouveau script C Sharp qu'on va appeler ici euh, « Grid euh, Deplacement ». Alors, on va avoir besoin de variables ici pour faire ça. Donc, la première variable, les premières variables qu'on va créer, ça va être des variables de type vecteur 3 pour euh, stocker les positions. Donc, on va en nommer une StartPause euh, et la deuxième EndPause. Vous, vous doutez bien ici qu'on va avoir besoin de la position de départ et la position d'arrivée. Ensuite, on va avoir besoin euh, d'une variable privée qui va être de type boolean. Donc, je vais euh, l'appeler IsMoving. Alors tout simplement pour savoir si notre personnage est en train de se déplacer. Et je vais l'initialiser à false évidemment. Ensuite on aura besoin d'une troisième variable qui va être publique. Alors je pourrais la mettre dans un champ sérialisé, mais elle va être de type float et euh, ça va être tout simplement la vitesse de déplacement. Alors je vais l'appeler ici moveTime. Et je vais la définir à 0.2 float. Alors, attention. En fait, ce sera, on va utiliser ici un, une, une, une translation, enfin, un vecteur 3.lerp. Donc, une, une interpolation linéaire, pardon, je vais réussir à le dire. Et on va tout simplement euh, utiliser ici euh, cette part pour la fraction. Alors, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors, le start, j'en aurais pas besoin. Je vais utiliser ici que l'update. Alors comment je vais opérer Alors c'est simple, je vais devoir récupérer évidemment euh, sous forme de float euh, bah, l'axe vertical et l'axe vertical. Donc je vais faire un input.getAxisRow et non pas euh, axis tout court. Euh, tout simplement parce que ici je veux euh, en fait les valeurs qui soient, euh, en fait il n'y aura pas de valeur intermédiaire. C'est à dire quand je n'appuie pas sur l'axe horizontal je vais être à 0. Quand je vais appuyer sur la flèche de gauche je vais être à moins 1 et la flèche de droite je vais être à 1. Il n'y aura pas de valeur intermédiaire. Donc je fais exactement la même chose ici pour mon, euh, mon autre axe qui va être l'axe euh, oh, euh, vertical. Et je vais l'appeler ici Y, donc vertical, voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant En fait, je vais vouloir déplacer mon personnage uniquement s'il si, euh, n'est pas en train de se déplacer. Donc je vais faire un if et je vais tester la variable is moving Donc je vais dire s'il si n'est pas en train de se déplacer... À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, je vais lancer mon déplacement. Mais attention, si je veux lancer mon déplacement, ici, je vais utiliser une coroutine. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Donc, je vais créer un IE énumérateur qui va s'appeler ici euh, Move. Tout simplement, on va dire, ou même Move Player pour que ce soit plus simple. J'aurai besoin ici euh, d'un paramètre et ce paramètre, il va être de type Vector 3. Et je vais l'appeler Dire pour Direction. Voilà. Donc, ici, j'ai bien euh, ma coroutine co qui est en place. Donc, je vais tout simplement faire un Start. Coroutine, de quelle coroutine il s'agit De move player, et en paramètre je passe ma direction. Ma direction c'est simple, ça va être un nouveau vecteur 3, euh, ici qui aura pour coordonnées x, bah, le, le float x, y, et la troisième qui correspond à l'axe z, 0 float. Voilà, donc là je suis bon. Maintenant je dois aller travailler dans ma coroutine. Alors qu'est-ce que je vais faire en premier lieu bah, si je veux déplacer mon joueur, la première chose que je fais, c'est dire que isMoving est égal à true. Il est en train de se déplacer. Ensuite, j'ai besoin, euh, je vais avoir besoin d'une variable qui va me permettre de stocker en fait le temps euh, le temps pour ne pas le redéplacer. Alors, Je vais tout simplement utiliser une variable de type float ici, qui va être privée à ma méthode, enfin à mon numérateur, et je vais l'appeler nextMove. Et je vais le définir à 0Float. Vous allez comprendre tout de suite. Euh, ensuite, j'aurai besoin aussi de définir la position de départ parce que je suis dans ma coroutine. Donc, start pose, je vais te dire qu'elle est égale à la transform position tout simplement. C'est là où je me trouve actuellement. Et la end pause, bah, c'est tout simplement la start pose, donc la position actuelle, plus mon vecteur 3 de direction, dire que je passe ici en paramètre. Donc, jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Maintenant, je vais devoir utiliser une boucle. Et justement, je vais utiliser ici mon next move. Alors, pourquoi je fais ça et j'utilise pas un Yel Tout simplement parce que je vais devoir ici faire une, un vecteur 3.lerp, donc euh, une interpolation linéaire pour déplacer mon... Player du point A au point B, c'est-à-dire de la start pause à la euh, end pause. Donc du point de départ à la, au point d'arrivée. Si je fais ça en fait avec un, un l'air, j'ai besoin en fait de... On fait ça en général dans l'update parce que ça doit tourner, ça doit aller en boucle. On doit, euh, on doit tout simplement... Euh, pouvoir modifier la fraction. Alors si vous ne connaissez pas le vecteur 3, palaires, je vous mets en ici en, en note de cette vidéo, tout simplement un tuto que j'ai fait là-dessus. Donc je vais tout simplement utiliser une condition en disant que tant que next move est plus petit que move time, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ben, La première chose que je fais, c'est faire mon transform.position, je la redéfinis en disant que c'est égal à un vecteur 3. Donc, je vais ici faire une interpolation linéaire, deux points de départ qui va être la start pause, le point d'arrivée qui va être la end pause, et le troisième paramètre c'est tout simplement ici euh, la fraction d'interpolation entre les deux points. Alors là je vais utiliser tout simplement ce que j'ai créé, je vais faire next move que divise move time pour avoir vraiment une, une, une, un déplacement qui euh, tient compte ici de mon move time que j'ai créé là-dessus. Une fois que j'ai fait ça, c'est bien beau, ça va tourner en boucle tant qu'en fait euh, mon, mon interpolation euh, linéaire n'est pas arrivée euh, à la end pause, donc au point d'arrivée. Mais ce que je ne dois pas euh, oublier de faire, c'est faire un next move plus égale time. Tout simplement pour le redéfinir. Parce que quand je veux redéplacer mon, mon personnage ici, bah il doit euh, tout simplement dans cette boucle. En fait, à chaque fois que je vais appeler mon ma coroutine, ici, il va être défini à zéro. Mais ici, euh, à chaque fois que je fais mon déplacement, je vais tout simplement ici le réactualiser avec time.deltaTime. Time. Et là, comme c'est une coroutine, je vais faire un yield return nul Je retourne rien du tout en fait. Et ça, ça va suffire. Alors, ça c'est bien. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est pas tellement nécessaire, mais euh, c'est qu'ici, euh, bah, en fait, je suis pas forcément au end pose. Donc, il pourrait y avoir un petit décalage. Donc, par sécurité, ici, on va faire un transform position égale end euh, pose, tout simplement. Comme ça, si jamais je suis pas tout à fait au, au même endroit ou à la end pose, parce que vous savez qu'avec une, une interpolation linéaire, ça peut jouer un petit peu, il peut y avoir des décalages. Donc là, on risque pas d'en avoir. Et pour terminer, on dit is moving est égal... À false, tout simplement. Ce qui fait que maintenant, une fois que j'ai sorti en fait de ma coroutine, c'est-à-dire que ici, je vais le déplacer, tout simplement, si je ne suis pas en train de, de, de déplacer le joueur. Donc, c'est parfait parce qu'il est égal à false. Dès que je le déplace, ce moment-là, ça lance ma coroutine. La première chose que ça fait, c'est le passer à dessous. Donc, ce qui fait que je ne peux plus le redéplacer. Le next move, on a pu voir ici, stock 0 float. Je le réinitialise. Je définis la start pause et la end pause. C'est très simple. Maintenant, avec ma boucle, je dis tout simplement tant que next move est plus petit que move time. Donc je vais le déplacer. En fait, le temps de 0 ici et move time, bah, je le définis ici à 0 de float. Donc en fait, le déplacement va durer 0 de float. Et donc ici, je fais euh, mon interpolation linéaire pour déplacer mon personnage. Et ici, j'incrémente next move tout simplement avec le temps, time by delta time, le temps qui, qui, qui se défile. Pourquoi je fais ça Parce que sinon, je ne sors jamais de cette boucle. Ah ouais, et sinon là vous allez être embêté. Et le petit L ici est uniquement là parce qu'on utilise une coroutine. Et euh, ici, euh, bah, je redéfinis la transformation position et je dis maintenant que mon player peut de nouveau se déplacer. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple. Donc on va aller maintenant tester ça dans Unity pour voir si ça fonctionne comme on le désire. Et là, on peut observer que quand j'appuie une fois sur n'importe quelle direction, ça fonctionne. J'ai bien le déplacement qui opère et si je reste appuyé on peut voir que euh, ça se déplace. Alors je peux même aller en biais, vous pouvez voir qu'à chaque fois je finirai au milieu en fait d'une d'une tiles d'une case, ici dans mon cas, et c'est exactement ce qu'on veut dans un jeu, c'est-à-dire que si vous avez un player ici qui est sur le sol, vous voulez tout simplement que quand vous arrêtez, il soit en plein milieu de la taille, pour par exemple monter, alors ça pourrait être un jeu en top-down comme là par exemple, ou ça pourrait être un, un platformer 2D, imaginons ici que j'ai une plateforme juste au-dessus euh, ou, euh, ou une échelle, bah je pourrais tout simplement monter à cette échelle, ce serait beaucoup plus simple. Donc vous pouvez voir que c'est un système qui est très simple à mettre en place, et qui peut euh, vraiment être très intéressant dans certains Type de jeu, je vous en ai déjà nommé, mais on pourra aller bien plus loin. Un type de jeu snake, euh, voilà, ou vraiment des jeux un petit peu old school, je dirais, qui demandent un déplacement comme ça, unité par unité, en tout cas sur une grille et qui respectent la, les sprites qui sont en dessous, les tiles. Donc euh, bah voilà qui vient clore euh, ce tutoriel. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Euh, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et euh, vous pouvez retrouver euh, les sources ici euh, de ce code et les ressources sous la vidéo vous avez un lien vers le site www.upln.fr donc n'hésitez pas à y aller et à récupérer bah, tout, tout le code euh, ça vous permettra vraiment de reproduire ça en tout cas moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye